Bien, on va voir maintenant la gestion des stocks des produits. Pour cela, j'ai cliqué sur catalogue, puis sur stock. Je sélectionne un produit. Celui-là, par exemple. Et bien, je peux dire que celui-là, il y en a 10 en stock, 20, 50. Voilà.